Bonjour c'est content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC, on parle d'un produit San Rafael, la variété farm gaz On peut voir ici le logo qui a été changé par San Rafael, un peu plus animé, euh, j'aimais mieux avant, c'était plus professionnel. Je voulais remercier Kevin et Nicolas, euh, les deux boys m'ont donné des dons pour que je puisse me procurer le farm gas Donc s'il vous plaît, écrire dans les commentaires, merci à Nicolas. Merci à Kevin. 23,9% de THC. 23,9%. Donc, pratiquement 24% de THC. Sur une possibilité entre 22 et 28. Donc, aussitôt qu'on achète un gaz à la SQDC, on a un taux de THC au-dessus de 20%. Si on regarde les produits Saint-Raphaël à la SQDC, il y en a 10. Euh, il y en a deux qui sont à 29%. Et, sous, et les huit autres, 31 et sous. Donc les deux à 29 et 10 sous sont le Tangerine Dream et le Great White Shark. Ensuite, à 31 et 10, on connaît très bien le Dela La Hayes de San Rafael. On connaît beaucoup le Pink Kush de San Rafael qui était au top d'ASQDC pour au moins deux ans consécutifs jusqu'à temps qu'il mette des pochettes d'humidité et qu'on puisse voir une tendance plutôt commerciale avec San Rafael. Quatre nouveaux produits dernièrement qu'on a essayé chez Winman. Le Rockstar, Rockstar Cookie, le Stone Fruit Sunset, le Lemon Rocket et le Driftwood Diesel. On a deux nouveaux produits qu'on n'a pas essayé, le Farm Gas ici et le sourdough qu'on va euh, qu'on va essayer bientôt chez Winman. Donc le Farm Gas si on fait une petite recherche sur internet, on s'aperçoit rapidement que c'est un croisement entre le sourd diesel et le GMO. Donc, le GMO et le sourd diesel, on croise ces deux plantes-là et on obtient le form-gaz. J'espère que ça va être un bon phénotype. Habituellement, Sandra ne nous déçoit pas euh, sur ce sujet. Si on regarde les terpènes, hein, les arômes, les arômes naturels, les huiles aromatiques, donc le form-gaz, la terpène dominante et le limonène. Donc, peut-être un goût, euh, peut-être agrumes, euh, citron, orange, pamplemousse. Donc, on verra bien. Sinon, les autres terpènes dominantes, cariofilène, pinène, pinène, on sait c'est quoi, sapin, épinette, boisé. Et la quatrième terpène, un peu plus loin, myrcène, qui donne un peu un goût terreux. Si on mélange un peu tous ces arômes-là, ces huiles aromatiques-là, ça serait supposé nous donner un petit goût diesel sucré. Donc, saint Raphaël, ça appartient à qui? Ça appartient à Aurora. À Aurora ont quand même 20 produits 3.5g, si on enlève les 10 produits San rappelle ils ont 10 autres produits 3.5g. On fait un aperçu rapidement, on connaît les produits Daily Special, on connaît euh, les produits Aurora. Ils ont sorti une autre marque aussi, là, aux alentours de 27.90, la marque Drift. Donc euh, Aurora, une compagnie, ah je viens d'apprendre quelque chose aussi. Je ne le savais pas. Je savais pas que Whistler Cannabis, vous vous rappelez le boba Kush de Whistler Cannabis, qu'on n'a pas encore essayé ici chez Winman, les produits à 47$ et 70 sous, mais ça appartient à Aurora. Donc je savais pas que Whistler Cannabis, qui ont trois produits à 47$ et 70$, le Blueberry Lamb's Bread, le Acapulco Gold, donc trois produits à 47$ 70$ qui appartiennent à Aurora. Vraiment hâte d'essayer ça encore. Merci à Kevin. Merci à Nicolas. <coughs> si on regarde un peu plus, là, euh, on n'a pas grand-chose d'autre à regarder. Je pense que c'est vraiment le temps qu'on ouvre ça. On ouvre ça immédiatement. Donc, je me demande si ça va ressembler au Driftwood diesel. Ou si ça va ressembler à quelque chose qu'on connaît. Ça sent bon, mais euh, toujours avec le petit peu le carioufinine qui est présent. On sait maintenant que San Rafael, euh, vraiment une compagnie commerciale, on, euh, on utilise toujours les pochettes d'humidité euh, sans se demander euh, aucune question. C'est intégré dans les contenants maintenant. Donc, euh, c'est ça. Ah, un petit coup de diesel, j'aurais aimé ça peut-être comparer avec le Driftwood diesel, mais j'en ai pas présentement. Euh, San Rafael connaît euh, connaît les, les, les arômes préférés des, des abonnés de Winman. On aime le gaz, on aime le diesel. Donc, euh, San Rafael font de très bons choix là, quand même de, de phénotypes, de variétés. Donc, euh, vraiment là... Je vous montre ça à la caméra. N'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram. On a maintenant un Discord qui est de plus en plus populaire. Et euh, merci toujours à mes Patreons qui me donnent 1,50$ chaque mois. Pourquoi? Mais ben pour m'encourager. Donc vraiment, merci à tous. On regarde ça plus près de la caméra. Le Farm Gaz. Et voilà, on est avec le Farm Gaz. Donc vraiment, ici, de très, très, très petits morceaux. Quatre petits morceaux. Ici, on a une superbe belle cocotte. Écoutez, qualité San Rafael, j'ai aucun problème avec ça. J'adore San Rafael. Et puis là, j'ai été me, me moucher. Et puis, euh, croyez-le ou non, croyez-le ou non, la quatrième terpène, elle serait supposée vraiment de goûter à peine, vraiment peu. On parle ici de la myrcène qui représente terreux. Mais ça sent le terreux. Ça sent le terreux. Donc, euh, un petit goût de diesel, un petit goût de terreux, un petit goût de cariophyllène. Je goûte pas le, le, le, le pinène, peut-être en l'égrenant, je vais le sentir. Mais je goûte pas le. le je sens pas le, le sapin épinette. Mais je sens plutôt l'autre terpène après le Myrcène. C'est un peu surprenant. Euh, je serais supposé sentir la troisième terpène qui est supposée avoir plus de goût que la quatrième. J'espère que vous m'avez compris là-dessus. Donc vraiment. Très beau cannabis, là. C'est très bien. J'ai aucun problème avec ça, là. Vous le savez très bien. Alright, gang. On y ça, on le sent un peu plus. On le fume. Et puis on parle du buzz. Alright, gang. On est de retour à, avec le Form Gaz. Et pour l'occasion, on va utiliser un en vert. Donc le en vert pour remplacer le petit bout de carton qui, qui, joue, qui joue dans le goût. Euh.. Ça fait une différence. Je vous le conseille fortement quand vous savez qu'il y aurait peut-être un cannabis que vous voulez goûter un peu plus précisément. Ah, le cariofilène est là. Le cariofilène est présent. Mais peut-être un cariophylline, peut-être peut ça va passer. Peut-être ça va passer. Alright, alright. J'ai hâte de voir à quel point il va buzzer. En tout cas, aujourd'hui, euh, j'ai vraiment appris que Whistler Cannabis appartenait à Aurora. J'avais aucune idée de ça. J'ai goût d'essayer Whistler, vu que San Rafael, c'est quand même une bonne marque. Donc, si Whistler sont à 47$, je pense pas qu'Aurora euh, mettrait un prix comme ça, là, euh, si ça serait proche de San Rafael. Quoi que ce soit, d'après moi, c'est une meilleure qualité que San Rafael. Est-ce que vous avez essayé les produits Whistler Cannabis? Est-ce que ça se rapproche de Broken Coast? J'imagine. J'imagine. Donc, euh, on va mettre le côté en vert. Ça prend beaucoup d'espace dans le joint. C'est très lourd. Très lourd. Un peu de difficulté à rouler les joints au départ, là, quand c'est la première fois. Mais, on va y arriver. On va y arriver... All right! Je dis all right, puis je l'ai même pas. All right gang, est-ce que, est que vous écoutez le hockey cette Je sais que le Canadien ne fait pas une série, mais il y a bien, bien des, <coughs> des games de hockey qui sont intéressants. Hein? Plusieurs parties s'en vont en, en sept dans une série, en sept matchs. <coughs> Parfait! Ce pas ce qui est le plus euh, esthétique, mais quand même. Parfait. Merci à Kevin. Oh, bro, bro, bro, bro, bro. Pas évident, man. Pas évident. On a de l'équipement à changer ici chez Winman. Merci, Nicolas. Merci, Kevin. Farm Gaz. 23% de DHC qu'on a ici, là. 23,9%. Un indica, je crois, hein? C'est un indica? Bordel, bordel! J'espère que oui. Ah, C'est pas mon préféré, man. Il est bien. Il est bien. Il y a du monde qui a aimé ça. Mais j'aime mieux le Stone Prune Sunset. J'aime mieux le Pink Cush. J'aime mieux le driftwood diesel. Le Caryophyllene est là. Le cariofilane est là. Le terreux est là. Vraiment moins diesel que le driftwood diesel. Je... je, je, je je goûte moins le goût de gaz que, que, que, que j'aurais pensé. Non, le, le goût de est présent. Euh, je vais le fumer, je ne euh, vais pas mélanger ça avec le cannabis que j'aime pas. Là. Non, je vais le fumer, je vais le fumer. Non, moi, je ne vais pas le racheter. Je ne vais pas racheter. Euh, J'avais une grosse attente. J'avais une grosse, grosse attente du Farm Gas. Euh, le nom, hein? Farm Gas. Mais on peut voir là, que le GMO, hein, on sait que le GMO, euh, c'est un goût qui est très terreux, mais il est présent. Il est présent là-dedans. Puis le Sour Diesel, le Sour Diesel en GMO, je goûte pas vraiment, là, je goûte plus le GMO. J'imagine que le Sour Diesel, c'est un phénotype qui tire plus sur le GMO, d'après moi, là. Je l'ai mal roulé un petit peu, mais quand même, quand même, le terreux, terreux, petite touche de cariophilène, mais le gaz, le diesel, est-ce que vous le goûtez, vous, le, le gaz, le diesel dans le form gaz? Vraiment pas comme le drift, toi, diesel, vraiment pas, là. Alright, euh, je vous laisse là-dessus. Un petit peu un petit peu déçu, un petit peu déçu. Euh, la qualité est là. La qualité est là. Là, je l'ai trop. Mal, je mal roulé. Il est trop. Euh, il est trop serré ici. Mais quand même, c'est à cause du coton en que je l'ai mal roulé. J'enroule tellement de joints habituellement. Donc, euh, je te laisse là-dessus. Je te laisse là-dessus. Écoute, euh, terreux. Je ne comprends pas pourquoi ils on ont mis quatrième terpène quand c'est vraiment, je pense, la terpène presque dominante. Euh, Caryophylène est là aussi. Donc, euh, je pense que tu as compris le message. Je pense que tu as compris le message. Je mets un pouce, écris un commentaire. Et puis, euh, reste sur Winman parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui s'en viennent de la SQDC, nouveau, nouveau vidéo euh, de MacGraw avec Vipar Spectra. Donc, euh, prochaine vidéo SQDC, on va faire le Simply Bar Organic, le Boba Pink. Boba Pink de Simply Bar Organic, un produit là, qui est au-dessus de 40$. dollars, Donc, ce euh, serait supposé d'être un produit haut de gamme. On va essayer aussi le nouveau, ça me rappelle, le, le Sour Duff et d'autres variétés de donc euh, soyez présents sur YouTube et sur Instagram, vous pouvez toujours aller voir mon Instagram, les nouvelles vidéos à venir sont toujours présentées dans mes stories. Merci à Kevin, merci à Nicolas, et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!